Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment regrouper des entrées d'une table de pilote. Nous constatons en effet que certaines valeurs, plus petites que les autres, pourraient être agrégées afin d'améliorer la lecture des résultats significatifs. Nous pourrions bien sûr insérer un test dans une nouvelle colonne de données pour créer une catégorie selon la valeur d'un seuil. Mais le regroupement permet d'éviter cela en mettant en forme directement la table de pilote. Sélectionnez les données à regrouper et non les valeurs. CTRL-Clic permet d'ajouter à la sélection. Données, plan et groupe, grouper ou encore le raccourci clavier, F12, comme ici. Avec le curseur dans le groupe, vous pouvez exécuter données, plan et groupe, masquer les détails. Les données sont agrégées. De la même manière, nous pouvons réafficher les détails en ayant cliqué dans le groupe. Données, Plan et Groupe, Afficher les détails. Calque permet d'activer ces opérations par double clic. Éditer la mise en page. Option Cocher, activer le rappel des éléments. Le double clic bascule. Affichage. Les tris sont naturellement toujours possibles avec des données regroupées. Éditez de nouveau la mise en page, double-clic sur le champ, puis option, par exemple ici, pour trier par valeur décroissante.